Les personnes vivant avec un handicap à la caisse dès le vendredi 16 décembre 2022 pour le paiement de leur allocation annuelle d'une valeur de 75 000 francs CFA. La décision a été prise ce lundi 12 du mois en cours lors d'un échange avec les responsables de la CNAMGS à l'occasion d'un sitting. Ben, nous sommes venus pour euh, poser un certain nombre de, de problèmes dont le plus important est, est celui de la date. De, du paiement de notre allocation et je pense que sur ce euh, nous sommes tombés d'accord d'abord sur le principe que cette date doit être arrêtée définitivement elle doit être connue de tous ce ne sera plus euh, euh, les dates qui vont changer euh, en fonction des humeurs ou de telle ou telle situation ça veut dire que si vous êtes payé, le, si euh, on paye les, les, les, les, euh, tous ceux qui travaillent s'ils perçoivent leur salaire le 30, on sera on trouve les salariés savent que le 30 ils sont payés. Donc c'est la même chose que nous avons réclamé pour notre allocation. Donc euh, on retient que le paiement ça va commencer à partir de vendredi. Fatigué de manifester pour se faire entendre, ces personnes vulnérables exigent que leur situation soit examinée en profondeur par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale pour leur permettre de vivre dignement. Et nous avons regretté, nous l'avons dit euh, aux autorités de, de la, de la, de la CNAMGS, nous regrettons que chaque année, ça soit le même scénario. Il convient d'abord pour une épreuve de force, qu'on nous donne une d'une date et que désormais ça doit cesser. Il y a bien d'autres problèmes, bien de dysfonctionnements aujourd'hui entre les prestations qui sont en faveur des PVH, donc au niveau de la clé de il y a des dysfonctionnements. Et nous avons pensé qu'il était nécessaire de avoir énuméré ces points-là nous Il y a des quoi Ces points-là, bien entendu, avec euh, le ministère de tutelle, puisque le ministre lui-même avait proposé un cadre de travail, donc une commission euh, qui devra travailler avec les organisations les personnes de personnes handicapées réfléchir et proposer des solutions euh, pérennes. Donc euh, c'est ce que nous avons soulevé. Parce que je vous prends un exemple euh, de la prise en charge des Gabonais économiquement faibles dont nous sommes inclus. Nous nous rendons compte malheureusement que la crème GS est à géométrie variable. Qu'est-ce qu'on entend par là Nous savons que les Gabonais économiquement faibles sont pris en charge à 80%. Or, si vous ne faites pas très attention, sur certains médicaments, c'est à 60%. Et c'est une super chérie. Et nous pensons que les gabonais économiquement faibles peuvent être pris en charge à 80%, comme disent les textes. Nous, les PBH. Nous ajoutons ceci. Nous devons être pris en charge à 100%. Des conditions de vie plutôt précaires. Ces Gabonais, qui pour beaucoup sont sans emploi, et vivent dedans et ne le supportent visiblement plus. Nous le passons avec. Euh, difficulté, hein? En fait, difficulté. Surtout que. nous ne travaillons pas. Alors là, aucune source. Euh, Venue. Donc, euh, nous comptons surtout sur euh, les personnes de bonne, de bonne foi qui viennent nous rendre visite, comme vous, qui nous laissent quelque chose pour boire. Ça arrive souvent Oui, ça arrive ça, souvent. Ils viennent nous réparer un 500, à un 000, à 500 francs pour boire. Mais nous, quand nous sommes déjà à notre âge, nous sommes déjà presque euh, au terminus. Euh, nous faisons comme nous achetons notre saline, notre nous mangeons pour éviter de ne pas laisser euh, le ventre vide. Au centre social de Kimbon, où bon nombre d'entre eux sont basés, la vie au quotidien est un calvaire. Et les 75 000 francs CFA d'allocation annuelle ne suffisent pas. bien sûr les 75 000 francs. Lorsque vous divisez ça par 31 jours, ça fait 6 000 de poussière. 6 000 de poussière, c'est le prix d'une bouteille de base. Et Si vous dépassez pour une bouteille de gaz, 6 000, vous n'avez plus rien. Vous ne pouvez pas vous appeler, même pas un morceau de pain. Donc il y a rien. il a rien. J'ai dit bien quand vous calculez très bien que ce soit 15 000 francs divisé par 31 jours. Ça fait 6 000 écaps de poussière. C'est dérisoire. Alors on ne sait pas ce que l'État fait. Mais ils arrivaient à la table de voir que nous mourions tous. Pour qu'ils se, qu se sucrent de nous. On ne sait pas. On, on ne le connaît pas, on ne le connaît pas du tout. Il y a une personne handicapée au Gabon. C'est une personne. Laissez dans les oubliettes. Quand c'est un parent, c'est un ami qui nous donne quelque chose, Et ça me ça... Mieux que l'État s'occupe complètement de nous, pensez qu'il que les 75 000 qu'ils donnent par an, c'est quelque chose. On va faire quoi On est 75 000. Ça, c'est présent, ça, c'est présent comme ça le temps J'ai comme ça il nous note nous qu'on ça que l'état il essaie de voir ça possible ça peut changer moi ça il qu'il nous pas moi là ça Selon le porte-parole de l'Association des personnes handicapées, la direction générale de la CNAMGS, qui a refusé de nous ouvrir ses portes, a promis de tout mettre en œuvre pour garantir le paiement dans les délais convenus de cette allocation dénommée « secours permanent ».